Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu The Bus. Ça faisait très longtemps puisque je crois que la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur ce jeu Ça devait être début d'année 2021 et là on arrive à la fin 2022 Autrement dit ça va faire presque deux ans que j'ai pas fait de vidéo sur ce jeu Et je me suis dit c'était la bonne occasion aujourd'hui de retourner un petit peu sur le jeu Vous voyez qu'il y a une mise à jour qui est en train de se faire actuellement La mise à jour de la bêta 2.0 Le menu est toujours le même qu'il y, euh, y a un an du coup Ça ça n'a pas bougé On a la carte ici Ah ah, la carte qui est accessible maintenant donc là on a la, la roadmap comme on dit finalement euh, Donc c'est une early access hein, je le rappelle Qui nous disent un petit peu les projets, qu'est-ce qui est en cours Qu'est-ce que voilà, pour voir le développement, euh, le suivi du jeu Ok donc nous on va faire mode, euh, mode libre Non d'abord on va aller dans les options et on va aller Régler les contrôleurs, donc là on va sélectionner Accélérer, on va faire ajouter un axe Donc il détecte en effet l'accélérateur donc je vais cliquer sur accélérateur et on a différents modes Donc si j'appuie voilà vous voyez ça accélère Voilà donc faut vraiment sélectionner le mode inversé Dans mon cas peut-être que vous ce sera pas comme ça Maintenant on va pouvoir commencer mode libre Au niveau de la carte du coup on a Berlin et on ne peut toujours pas la changer hein. C'est vraiment la seule, la seule carte hein, pour le coup Au niveau du véhicule on peut pas le changer non plus Ah si on peut Oh excusez moi Oh, Ça me plaît ça Attendez ça c'est typiquement euh, les bus anglais ça Tu peux changer la couleur Ah non là on peut pas No repaints available Donc impossible de, de changer la couleur on peut peut-être customiser des parties, on pourra à l'avenir en tout cas le faire, ça j'imagine. Je crois qu'il y a des nouvelles lignes qui ont été ajoutées sur le jeu. Donc je vais prendre Philharmonie Sud parce que ça ne me dit rien. Donc on va prendre la ligne 300. Au niveau de la météo, c'est une météo dynamique. Euh, sinon on peut synchroniser avec le vrai temps de Berlin. Non, par exemple sur Flight Simulator, si vous êtes, je sais pas moi, en Alsace et qu'il y a de la neige, bah sur Flight Simulator il y aura de la neige. Ou si vous allez à Paris et qu'il fait beau, bah il fera beau dans, dans le jeu. Je pense qu'il doit pas faire beau à Berlin parce que chez moi il fait pas beau. Euh, donc on va quand même mettre dynamique. Euh, et on va faire départ, tout simplement One eternity later. Ce que j'aime beaucoup par contre c'est le, les effets du soleil comme ça C'est dommage que la vraie vie ne soit pas aussi belle J'ai l'impression d'être un enfant Vous savez la vision quand on est enfant elle est très jolie et après plus on vieillit Et euh, moins euh, il moins y a de saturation, enfin moins on voit les couleurs Moins, on voit. ce que je veux dire, la vie est plus fade Donc on va rentrer dans le véhicule Directement 9, 9, 6, 6 Mission débutée avec ligne 200, tour 9 Donc j'écris 200, tour 9 Ok on est parti les amis, ok Et eh bah ben, il était temps, oh, ça fait plaisir alors Faire attention, on n'oublie pas que la maniabilité d'un bus Ça n'a rien à voir avec un camion Voilà le champ de vision que j'ai trouvé, on applique Oh Alors c'est pas le champ de vision que j'aurais aimé euh, à 100% Mais c'est parfait Champ de vision on va le mettre à 100, je pense que ce sera très très bien Hop C'est très très bien comme ça, ok Ce qui fait que on a le rétro gauche per... euh... On a le rétro gauche Le rétro gauche, pas loin Oh bordel, j'aurais bien aimé avoir... Euh... Ok, on peut régler le GPS en bas à droite. Je, je découvre absolument, hein, vraiment. Euh... Là, on a notre carte, très bien. Bonjour messieurs, dames. J'ouvre les portes. Très bien. Ça commence à rentrer. Ok, ils ont déjà leur ticket, visiblement. Personne ne me demande euh, quoi que ce soit. Si je dis pas de bêtises, je suis à l'heure. Je peux refermer. Et je peux repartir. Donc on met toujours le clignotant en gauche, même si on se déporte pas forcément à gauche. Ah, j'ai les codes de chauffeur du bus. Édition HUD. Ok, j'ai trouvé le, le bouton. T'appuies sur tab. Et là, tu peux mettre ton rétroviseur. Tu peux mettre aussi un rétroviseur là et le rétroviseur là. Et euh, tu peux choisir d'enlever le GPS ou non. Et là, on a une belle expérience. Bon, je passe au rouge, hein, c'est pas, ah, pas grave. Là, on a une belle expérience. Je sais que derrière, il s'est arrêté. Hop. Et donc, on peut y aller. Alors, je tiens... D'abord à dire dans un premier temps parce que je suis là pour donner mon avis aussi euh, Je rappelle que le bah, but du jeu c'est quand même que je donne mon avis sur le jeu Et, et je c'est pas du tout une vidéo sponsorisée d'ailleurs hein, qu'on qu soit bien d'accord Je tiens à dire que niveau configuration c'est pas facile pour le moment C'est même très laborieux euh, J'ai galéré ça fait bah, une demi-heure maintenant Et c'est au, au bout d'une demi-heure ça y est je commence à prendre le jeu en main Ce qui est un petit peu long Quand je veux dire le prendre en main c'est pas savoir y jouer C'est pouvoir y jouer euh, plutôt convenablement Donc ça c'est le premier point après c'est normal c'est une bêta euh, là où je reviens au, deux, au, au, au deuxième point C'est que le volant c'est pas terrible C'est pas terrible Un coup le volant il a une bonne, un bon maintien Et un coup il fait des saccades C'est très bizarre L'optimisation est très bizarre Vous savez sur Eurotruck euh, Bah voilà Eurotruck le volant se dérègle pas tout seul Là il se dérègle en cours de route c'est assez Je saurais pas vous expliquer le, le feeling que j'ai Mais c'est assez euh... C'est assez particulier alors, donc elle veut un ticket alors, Tu veux un ticket à l'unité, 3€, imprimé Hop, elle scanne son téléphone, impression du billet Et voilà, parfait, tout le monde est rentré Superbe, j'ai rien compris à ce que j'ai fait hein, mais... Bon pareil, niveau optimisation c'est pas terrible hein. Il y a quand même pas mal de freeze euh, assez, assez laborieux Alors bien sûr je peux voir sur ma petite caméra là-haut Ce que font les, les passagers si, euh, si tout va bien Donc ça c'est vraiment pas mal Et à tout moment je peux sortir du bus pour, euh, pour me promener dedans Peut-être contrôler les billets Je sais même plus si c'est possible de contrôler les billets ou non ouais, L'expérience de jeu là elle est très Ah je viens de monter sur le, le trottoir Oui je viens de monter sur le trottoir et le volant il a rien fait Donc ça ce qui est assez amusant quoi C'est que c'est pas euh, pour le moment euh, assez fidèle C'est soit il fait des trucs alors qu'il doit pas faire Soit il fait pas de trucs alors qu'il devrait faire C'est quand même marrant quoi Des petits soucis, à, des petits soucis à, à corriger par ici quoi Mais en tout cas euh, très intéressant cela dit jusqu'ici Déjà ça fait du bien de savoir que le jeu fonctionne Parce que c'était quand même mal parti Ça m'avait fait un peu peur donc euh, ouais c'est vraiment intéressant pour ceux qui aiment un peu l'univers du bus Ceux qui aiment bien la simulation de bus Qui veulent devenir peut-être chauffeur euh, de bus Bah je pense que c'est toujours, euh, toujours assez sympa Donc là je suis sorti du véhicule Donc je peux aller voir les gens Alors est-ce que je peux vérifier Très bizarre vos téléphones Vérifier euh, leur ticket je ne pense pas Ils ont l'air très heureux en tout cas Comme vous pouvez voir Là t'as les boutons pour demander l'ouverture Très bien et, euh, et voilà un petit peu à quoi ça, à quoi ça ressemble C'est assez sympa Donc là si on active le, le mode photo ici Et eh bien on peut faire des, des jolis screenshots Alors c'est sûr qu'on est encore loin d'un Eurotruck Graphiquement c'est joli mais c'est buggé parce que... Voilà. Mais dans l'idée... Euh... Voilà, on peut avoir nos préférences et c'est totalement normal. Mais dans l'idée, ça peut devenir quelque chose d'assez sympa. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Qu que... Voilà, quel est votre avis sur peut-être l'avenir du jeu Est-ce que vous pensez que... Euh... Euh, peut-être que dans un an... Euh, ce soir un, un gros gros jeu Qui sait je ne sais pas on sait pas Donc voilà dites moi un peu en commentaire ce que, ce que vous en pensez Et du coup avant de vous quitter je voulais vous montrer un peu euh, les paramétrages du screenshot Donc la miniature de la vidéo pour vous montrer un peu comment j'ai fait euh, C'est pas mal c'est pas mal On peut faire pas mal de choses vous avez donc la caméra Donc le champ de vision Le champ de vision est très intéressant parce que pour faire des gros trucs tu vois, tu peux mettre 150 degrés de champ de vision, et ça c'est vraiment sympa, c'est pour te dire le potentiel que tu peux faire au niveau des screens, c'est toujours un, un, effet, un effet cool. La rotation de la caméra, bien évidemment, alors je vais remettre ça un petit peu de manière normale. Tu peux changer l'heure, donc tu peux, voilà, comme sur Eurotruck, mettre à ta guise, tu peux pas changer la météo manifestement. Tu peux choisir ou non de masquer le, le chauffeur, le chauffeur il est où Il est là, voilà. Donc ça c'est nous, donc à tout moment on peut se masquer Capture haute résolution, c'est toujours plus sympa Donc la profondeur de champ, si tu choisis une distance focale Ça va te permettre de faire quelque chose d'assez grandiose Vous voyez là Voilà, là on a une belle mise au point Derrière ces flou. Tu peux changer ton niveau de flou pour que ce soit bien pire Ou bien moins pire Voilà. Pas abusé non plus Gestion des couleurs, j'ai à peine augmenté le contraste et la saturation Et la gamma, voilà, à peine hein. Par défaut c'est sur 1 Le mappage, euh, je n'ai rien touché Par contre dans effet, l'aberration chromatique ça c'est quelque chose qui fait kiffer. C'est quelque chose qui fait kiffer. Donc j'en avais mis un tout petit peu. Et donc ça plus ça plus ça cumulé, ça nous fait... Je trouve une petite miniature assez sympa. Donc c'est toujours cool. Pas mal de, de possibilités à faire. Ici tu as ton explorateur où tu peux retrouver bah, justement tes screenshots. Donc vraiment pas mal de, pas mal de, de possibilités à ce niveau-là. Ça fait plaisir. Voilà, je vous le dis. Et là on se retrouve de nouveau sur le jeu avec un visuel de nouveau plutôt classique. Donc c'est assez, assez marrant, c'est assez intéressant. Donc voilà un petit peu euh, le jeu où c'est qu'il en est à voir dans les prochains temps. Et eh bien à quoi il va ressembler. Si ça va vraiment bien euh, se développer ou non. <rire> Excusez-moi pour le, le, le zoom que je viens de, de vous proposer. Mais en tout cas voilà. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et puis j'ai hâte de, de lire un petit peu vos commentaires, vos retours. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. Ciao tout le monde. Ok on peut pas se faire écraser. C'était juste le test. Salut